Sonnerie pour espérer, le d'hier des jacobins. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pourtant d'épidémie, nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer. Nous, c'est-à-dire le frère Renaud Cilly, bonjour. Le frère Éric Paulet, bonjour. Et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nous sommes le 26 avril, troisième dimanche de Pâques de l'an 2020. Nous tournons une nouvelle page pour commencer ce d'hier, et voici que cette page blanche est aussi la dernière du carnet. Après trente-trois sonneries pour espérer, voici donc le point d'orgue final. Trente-trois sonneries des cloches de l'espérance, une pour chaque année de la vie terrestre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Lui qui vit pour les siècles sans fin et qui est de ce fait notre espérance. Nous avons choisi pour cet ultime teintement, pour ces vibrations qui s'éteignent dans le vent lorsque le battant cesse de percuter la panse de bronze, nous avons choisi la voix de l'épître aux Hébreux. Frère Renaud Alors, dans l'Épître aux Hébreux, en plusieurs chapitres. Le Christ est établi comme fils sur la maison de Dieu. C'est nous qui sommes sa maison, si nous conservons la pleine liberté et l'orgueil de l'espérance. Nous désirons que chacun d'entre vous montre le même empressement en vue de l'épanouissement de l'espérance jusqu'à son terme, sans cavillation imitateurs de ceux qui doivent hériter des promesses par la foi et par la magnanimité. Dieu voulant, vous prouver aux... Dieu... Dieu voulant prouver aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de son conseil, il le médiatisa par un serment, afin qu'à travers deux actes irrévocables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous possédions la consolation nous qui avons tout abandonné pour nous emparer de l'espérance proposée. Nous l'avons comme une encre de l'âme, sûre et solide, qui entre au-delà du voile, là où est entré Jésus pour nous en précurseur, devenu grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Nous sommes introduits dans une espérance meilleure par laquelle nous nous approchons de Dieu. La foi est la substance de ce que l'on espère. Alors, frère Renaud, donc ces, ces différents extraits, donc chapitre 3, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 11 montrent comment cette, ce thème de l'espérance habite l'auteur de l'épître aux Hébreux. Et ce qui est frappant dans ces textes, c'est euh, combien cette, cette espérance lui confère une espèce de délan intérieur, de dynamisme extrêmement puissant, puisque en fait, la, la euh, il, il, se, il se projette ou il s'établit il complètement dans les mystères qu'il est en train d'annoncer. Oui, d'ailleurs, c'est un des traits distinctifs de l'épître aux Hébreux, euh, à savoir la précision avec laquelle euh, l'auteur euh, décrit euh, l'attente non faite de main d'homme, céleste, dans laquelle le Christ est entré euh, par la vertu de son propre sang. Euh, et euh, d'une certaine manière, l'auteur, il nous l'a décrit comme s'il y était. Il <rire> y, y a une sorte de réalisme, en effet, dans l'espérance, chez lui, tu as tout à fait raison de le dire, qui le soulève, euh, et qui, d'une certaine manière, le rend déjà euh, concitoyen des saints, d'ailleurs, comme il le dit lui-même, hein, au chapitre 12, je crois, c'est là qu'on a cette expression. Euh, donc c'est vrai que c'est une épître qui est euh, transportée euh, à la fois par l'objet de l'espérance, et par les moyens de l'obtenir. Donc, qui est allé très profondément, et ce n'est pas sans hasard, ce n'est pas, pas sans lien, d'ailleurs, le fait d'avoir eu cette révélation précise de l'objet à espérer, et des moyens par lesquels on y parvient, qui est donc le, le sacrifice pascal de notre Seigneur, bien sûr. Alors, euh, voilà un, donc un, un texte, en effet, qui est presque structuré par l'espérance. On a vu que, c'est dans plusieurs chapitres différents, assez éloignés les uns des autres. Et donc, il y aurait d'ailleurs certainement une étude à faire des, euh, des diverses occurrences pour montrer comment, d'une certaine manière, c'est un leitmotiv de l'épître. Ce n'est pas le but que je me propose aujourd'hui. Je propose quelque chose de moins ambitieux, qui est d'analyser quelques petites formules vraiment importantes, comme euh, la dernière, « La foi est la substance de ce que l'on espère ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, vous savez que la volonté euh, se porte vers un objet surnaturel, euh, difficile, dans l'espérance. C'est-à-dire que l'espérance, c'est une vertu de la volonté, donc euh, qui porte sur le désir de quelque chose que l'on n'a pas, puisque quand on possède quelque chose, on en jouit. Mais en revanche, quand on ne le possède pas, mais qu'on le convoite, eh bien, on le désire. L'espérance est une vertu qui affecte le désir. Et euh, euh, quel est son objet ben, C'est un, un objet surnaturel, difficile à obtenir, puisqu'il dépasse les capacités de notre nature. Puisque cet objet, c'est la vie éternelle, un objet subjectif en quelque sorte, et puis l'objet vraiment objectif, c'est Dieu lui-même. Alors, c'est vrai que devant l'atteinte d'un objet aussi euh, au-delà de nos capacités, eh bien, on peut se dire, euh, la, première, euh, la pr première réaction, ça pourrait être de dire, qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas illusoire, ce désir de cet objet-là, qui nous dépasse totalement eh, eh bien, c'est euh, la foi qui nous dit que cet objet n'est pas illusoire. En effet... C'est par la foi que je sais que Dieu veut que je le prenne, lui, comme objet de mon espérance. Parce que Dieu a révélé à la foi son dessein bienveillant. Euh, euh, on en parlait chez Pierre, hein, c'est Dieu qui a révélé lui-même, et nous le croyons parce que c'est Dieu qui l'a annoncé, l'héritage incorruptible, la joie et puis de se donner lui-même à ses élus. Euh, alors, qu'est-ce que fait la foi Elle ne met pas en possession de cet objet qui attire la volonté et dont elle se délecte par avance. Euh, la foi fait savoir que cet objet existe. D'une part, que c'est Dieu, voilà, bon. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, il ne suffit pas que la foi nous fasse savoir que l'objet existe. Puisque s'il était inatteignable, même si nous en connaissions l'existence, nous ne serions pas avancer pour autant. Donc ça veut dire que la foi, d'après ce que nous dit manifestement l'Épître aux Hébreux, nous fait savoir aussi que lui-même est tout prêt à se donner. Et qu'est-ce qu qu'on appelle Dieu qui se donne Nous en avons parlé l'autre jour. Le premier don de Dieu euh, qui habite en nous par la charité, c'est son esprit saint. Donc la foi, de fait, nous fait savoir euh, par quels moyens nous pouvons recevoir celui qui est prêt à se donner. Et au fond, le recevoir, quand il se donne, ou le conquérir, euh, ce qui est peut-être plus directement peut le, le, ce dont on parle dans, dans l'espérance, au fond, c'est deux facettes de la même chose, hein, puisque... On ne conquiert pas Dieu si Dieu ne se donne pas. En revanche, la conquête signifie aussi euh, bah, qu'il faut bien mettre en branle l'édifice de nos vertus personnelles pour l'atteindre. D'une certaine manière, c'est la même chose. Dieu qui se donne et nous qui le conquérons, simplement vu d'un certain point de vue de lui ou de nous. Euh, mais il faut savoir par la foi que Dieu est prêt à se donner. Ça, ça s'appelle bah, l'alliance, la grâce... Bref, beaucoup de choses qui nous ont occupés jusqu'à présent. Euh, en effet, nous le savons bien, désirer un bien que l'on ne peut atteindre, c'est une sorte de maladie et non pas une espérance. Le désir des choses inatteignables alimente aigreur et frustration. Et si jamais ce désir s'installe, il faut le combattre. Mais la foi me dit... « Sache que le désir de ce bien surnaturel, qui est Dieu lui-même, n'est ni illusoire, ni inatteignable. Il est au contraire ce que Dieu a promis. » À savoir, la foi nous fait savoir que le bien espéré est possible à conquérir. Or, c'est là du coup que la dialectique entre la foi et l'espérance vraiment se met en place d'une façon vertueuse, puisque... Ce qui est possible et, et, et atteignable, pardon, c'est cela qui excite vraiment le désir. Au fond, euh, je me mets vraiment en mouvement pour conquérir l'objet que je convoite lorsque je sais que cette, cette que la possibilité m'est ouverte d'obtenir ce que je veux plus que tout. Sinon, — le, Si, si c'est inatteignable, c'est le supplice de tentable. Exactement. C'est ça, voilà. C une, c une, et c'est une forme de, de prurite, d'illusion, enfin une espèce de, de démangeaison. Enfin, du coup, c'est un, un, un, quelque chose sur lequel, d'ailleurs, joue un petit peu le, le, la satisfaction publicitaire des désirs enfin, avec une, euh, en alimentant une espèce de, de, de démangeaison de, de, de choses nouvelles. Bon, euh, c est, c est, euh, du coup, il faut s'endetter toujours plus, etc. Enfin là, bon... Alors que là, là c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est que ce que l'on nous, nous dit dans la foi, c'est que Dieu se laisse atteindre et qu'il nous donne les moyens pour y parvenir. Et donc, tout ça, c'est ce qui est l'objet de la foi. Et c'est clair que lorsque euh, je sais que le bien que je, que je convoite est à ma portée, mais dans ce cas-là, ça permet à l'espérance de s'épanouir, de grandir, justement, de, de se laisser en quelque sorte gagner, de plus en plus par le goût anticipé de ce qu'elle qu espère, de ce qu'elle convoite. Et donc cet attrait porte en lui-même, d'une certaine façon, une, une subtile avance hein, sur, euh, sur la chose à, à goûter. Et donc on voit bien dans ces conditions comment la foi eh bien, donne son objet à l'espérance et lui permet euh, en même temps de s'épanouir, de grandir. Alors ça... Ça c'est ce dont, euh, finalement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux témoigne par, euh, par, euh, par tout ce qu'il nous dit. Hein. Euh, du reste, on le voit bien nous, nous, nous, euh, comment dire, nous encourager avec empressement en vue de l'épanouissement de l'espérance. Et effectivement, toute sa réflexion porte sur la foi, mais sur une foi qui nous présente voilà. ce qui est à espérer. Donc, euh, de la même façon quand il dit « la foi est la substance de ce que l'on espère hein, », c'est vraiment ce lien de la foi et de l'espérance, la, la, la foi porte vraiment sur ce que notre espérance désire. Exactement. Et du coup, ce qui veut dire, ce n'est pas que, que la foi, je dirais, est une espèce d'avance sur l'objet sur espéré, mais c'est euh, plutôt que... Elle nous le montre. Elle, elle nous le montre, oui. Et la substance, ici, je dirais que c'est le vraiment une espèce de... Le, le mode, en fait, hein, par lequel l'objet de l'espérance euh, s'atteint. Et euh, la foi nous permet de, de, de savoir tout ce qui est euh, à faire et à, à accomplir euh, par une révélation surnaturelle, euh, afin de conquérir et de recevoir ce bien. Hein, puisque le, le mouvement est toujours dans les deux sens. Euh, et je pense que c'est en ce sens-là qu'on peut dire que c'est la substance, c'est-à-dire que c'est une authentique préparation euh, qui, euh, qui, qui met la volonté en état de conquérir son objet. Parce qu'après tout, c'est vrai que les, les, deux, les deux facultés ne sont pas du même ordre. La foi est une faculté d'intelligence, l'espérance de la volonté. Donc l'une ne se substitue pas à l'autre, de toute façon. Alors, ensuite, le, nous trouvons cette image qui va nous, justement nous permettre de ressaisir un petit peu ces, euh, ce propos. Euh, cette image assez, assez célèbre, qui est en tout cas enrichit l'iconographie, de l'espérance comme une encre, euh, et, et une encre alors avec une image très audacieuse puisque celle-ci est plantée dans le ciel, alors que d'ordinaire les, les bateaux ont leur encre plantée au fond de la mer. Celle-ci, elle est dans les cieux, au-delà du voile. Euh, alors le les, les, les, évidemment, l'encre, c'est une image qui appartient, qui appartient au vocabulaire maritime. Et je trouve assez intéressant de, de voir, de comparer avec quelques versets du poète Pindare. C'est euh, le début de la douzième Olympique. « Je t'en supplie, fille de Zeus, libérateur, protège Hymer la puissante, fortune salutaire, car c'est toi qui sur mer gouverne les vaisseaux rapides. » et sur terre les guerres impétueuses ou les sages assemblés. Mais les espérances humaines, qui tantôt s'élèvent, tantôt s'abaissent, s'en vont baloter par les flots, s'ouvrant le chemin sur une mer d'illusions vaines. La divinité n'a permis à aucun mortel de découvrir un signe certain des événements futurs. Nos pensées d'avenir sont aveugles. Souvent ce qui nous advient déconcerte nos prévisions. Parfois notre joie en est atteinte, Parfois, ceux qui ont été exposés aux orages du chagrin voient en un instant leur peine changer en un bonheur profond. Alors, donc ici, le poète prend un, un, un thème qui est assez euh, courant dans l'Antiquité, à savoir euh, la fortune comparée à une mer euh, qui peut passer en quelques instants du, du, de, de la bonasse à la tempête et inversement. Et... Euh, et du coup, euh, on voit bien que ça, ça devient une métaphore euh, qu'il file de la condition humaine euh, qui est exposée au, ver, au revers de la fortune euh, sans qu'on puisse rien, vraiment rien contrôler, en fait. Et du coup, dans ces conditions, les espérances, euh, elles s'élèvent, elles s'abaissent elles vont balloter par les flots. Le, la seule chose qui reste, de toute manière, c'est le sanctuaire de la conscience dans lequel se forment ces espérances. Mais leur objet lui-même, de toute façon, il, il fluctue. Ce qui est vrai, c'est l'expérience maritime. Ouais. C'est l'expérience parfaite dans laquelle on se sent très en sécurité sur son bateau euh, tant, qu est, euh, tant que la mer est, est étale. Voilà. Et, et il suffit tout d'un coup que le vent se lève... Les, les creux se, se voilà, ça ça. apparaissent, et, et là on se rend compte qu'en réalité on est sur une coque de noix, on est sur un, un rire voilà. qui peut se, se faire renverser euh, au moindre mauvais, euh, au moindre mauvaise, euh, mauvaise manière de gouverner, mauvaise direction, mauvaise manière de placer la voile ou mani mauvaise manière de placer le gouvernail. Donc c'est vraiment la, la mer et l'expérience pour cela des espoirs mmh. qui apparemment tout est prévu, tout va bien, et qui sont renversés en un rien de temps. Voilà, et c'est très étonnant de voir comment euh, euh, Pindare associe ce constat, euh, que tu viens de relever, euh, avec le, le fait que les hommes ne savent pas de quoi l'avenir est fait. Il a, oh, les dieux ne nous révèlent aucun signe certain des événements futurs. Nos pensées d'avenir sont aveugles. Du coup, je pense vraiment que c'est par rapport à ce, ce lieu commun, au sens noble du terme, euh, tellement cultivé par la, la poésie et la philosophie des anciens qu'il faut comprendre l'image de l'encre. Parce qu'en fait, euh, la, bien entendu, l'encre est empruntée au vocabulaire maritime. Mais justement, ce dont nous parle l'encre, c'est d'une ferme, euh, ferme attache euh, qui, si elle est posée comme il faut, met le bateau dans une parfaite sécurité. Euh, et euh, surtout, euh, pour que l'encre le, euh, accomplisse son office, il faut qu'elle soit tendue juste comme il faut. Sinon, elle n'empêchera pas le bateau d'aller euh, se précipiter sur les rochers. Ou plutôt, il faut prendre les choses dans l'autre sens, en fait. C'est même ça, je crois, auquel invite l'épître aux Hébreux. L'encre, c'est justement ce qui permet au cordage de parvenir à la bonne tension. Ce n'est pas euh, l'inverse. Euh, l'encre, le, le, c'est ce qui vraiment euh, permet d'atteindre la tension de la mare qui rend la mare sûre et efficace. La bonne tension, celle qui met le navire en sûreté des récifs et des vagues, c'est celle qui est commandée par l'encre. Euh, en d'autres termes, c'est bien d'avoir fermement placé l'encre de l'espérance en Dieu qui détermine l'état de tension juste qui met à l'abri des tempêtes. Et dans ce cas-là, l'image le, de l'encre enfin, permet de renverser la métaphore maritime de la mer qui, euh, qui, qui va et qui vient et, en fonction des tempêtes et dont on ne sait pas de, très bien de quelle colère des dieux. C'est que, du coup, c'est l'encre qui permet de relativiser, à cause de cette, cette ferme euh, attache, tout ce qui se passe autour. Et du coup, ce qui se passe autour devient, en quelque sorte, euh, annexe, circonstanciel, par rapport à cette attache dont la juste tension détermine la sécurité de celui qui s'est ainsi euh, campé. Et, euh, et du coup, euh, là, il y a vraiment quelque chose dont on, a, on avait déjà abordé, l'encre de l'espérance. Oui, c'est-à-dire que euh, en ayant posé notre encre euh, au-delà du voile, ben, nous avons vraiment l'attention juste qu'il faut par rapport euh, au Seigneur qui nous met à l'abri des flots, des vagues. On a juste ce qu'il faut comme, euh, pour être à la fois dirigé, tenu, euh, euh, maîtrisé, par justement, par, par celui qui, qui, par cette encre-là et par cette tension du cordage qui nous y relie, nous retient. Et du coup, nous garde, nous préserve. Et, et du coup, c'est ça qui fait que l'image maritime est, est, est en fait subordonnée à une image qui est plus première et qui finit par prendre toute la place, qui est celle de la tension juste qui nous rattache au ciel. Du coup, on ne subit plus la mer. Déchaîner des, des passions, des volte-face de la fortune, etc. Au contraire, euh, cette, euh, tout ceci vient se briser sur cette sûreté que donne l'espérance. N'est-ce pas ce que l'auteur de l'épître hein, ou, en tout cas, a en, a, a exprime lorsqu'il dit euh, :« euh, Nous conservons la pleine liberté et l'orgueil de l'espérance. Mmh. » Ah ben oui, tiens, certainement, je n'avais pas songé. Mais c'est sûrement... Oui, tu as tout à fait raison. Cette, cette liberté qui, en fait, ne, euh, qui nous met au-dessus, qui ne nous soumet pas aux événements du monde, mais au contraire, qui nous, qui nous attache et qui nous sécurise, qui nous donne cette sécurité de ne pas être... Esclaves. esclave, hein, euh, et, et qui, en même temps, est un orgueil, parce que c'est une attache qui, qui, qui, qui vient d'en haut. C'est une, une attache qui, elle, ne peut faillir et qui, qui, qui, qui est... Le, comment dire Dont la dont la perfection vient non pas de ce qu'on est libre, mais de celui qui nous rend libre. Je ne me glorifie voilà. que, c'est ce que dit saint Paul, je ne me glorifie que dans la, la, croix, la de... croix du, et du Seigneur. Oui. Et le, la, euh, un autre aspect qui me paraît important, euh, enfin, là, qui est évident d'après ce que tu viens de dire, mais qui vaut la peine quand même d'être rappelé, c'est que cette manière dont nous sommes attachés au ciel, par cette tension, par ce, cette encre et cette tension euh, qui, qui nous tient à l'abri des, des, des dangers, euh, en revanche, pas, ne nous extrait pas du monde. Oui. Hein? Euh, Rappelons-nous ce dans les derniers enseignements du Christ, euh, « euh, Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde oui. ». Hein? Euh, nous avons les tempêtes, comme tout le monde. Voilà. Nous avons les vagues, comme tout le monde. Nous avons les récifs, comme tout le monde. Nous avons l'agitation de la houle, comme tout le monde. Mais la différence, c'est que euh, nous avons cette encre et euh, nous sommes cette tension qui nous vient de l'encre. C'est difficile de ne pas songer, n'est-ce pas, à cette magnifique phrase de Joseph de Mestre Nous sommes tous attachés au trône de l'être suprême par une chaîne souple qui nous tient sans nous asservir. Alors, frère Éric, quelques enseignements, je crois, de, de saint Augustin sur euh, ce, ce climat de, de l'épître aux Hébreux, et puis euh, qui, qui reflète tellement bien une attitude intérieure de son auteur, hein, portée par, euh, et, et, et, à, euh, comment dire, euh, j'allais dire, allumée par, par l'espérance, tendue par l'espérance. Tout à fait. Frère Renaud, tu nous disais tout à l'heure que cette épître était une épître transportée, structurée par, par l'espérance. Et je crois qu'on peut en dire autant de la théologie d'Augustin qui est transportée, structurée par cette vertu théologale. Il n'a pas encore le terme exact de vertu théologale, mais on sent que sa théologie, et en particulier ceux dont on l'honore en particulier, peut-être, sa théologie dite de l'histoire, est véritablement structurée par l'espérance. Et je voudrais vous en donner quelques exemples à partir surtout de l'un des des extraits que tu nous as choisis, frère Renaud, c'est Hébreu 7, 19. « Nous sommes introduits dans une espérance meilleure par laquelle nous nous approchons de Dieu. » Dans la traduction, c'est plus commode de faire une phrase classique « nous sommes introduits ». En réalité, dans le grec de l'original et dans le latin de la traduction la plus proche, ce n'est pas un, un verbe, c'est un nom. « La loi n'a rien amené à, à la perfection, introduction d'autre part d'une espérance meilleure. » On a vraiment cette, ce mot « choc » comme un titre hein, qui, qui, qui interpelle les lecteurs dans les journaux. « Introduction d'une espérance meilleure. » Et on a vraiment quelque chose qui est introduit, qui vient d'ailleurs, qui est voilà, dans l'histoire de l'humanité par ce don surnaturel de l'espérance. Le verset oppose mais il ne faut pas le prendre de façon dialectique loi et espérance il s'agit d'une d'un saut qualitatif d'une certaine façon qui est apporté par l'espérance qui ne contredit pas la loi mais qui vient dans le temps même de la loi puisque dans l'ancien testament où c'est juste vivre selon la loi il y a fleurit l'espérance, euh, notre espérance. On franchit un seuil. On, on franchit un, un seuil. seuil. Et, et euh, désormais, ça, euh, ce n'est pas simplement une, conti pas une continuité, mais il y a vraiment une marche qui fait qu'on entre. Du, du reste, c'est le grand thème de, de, de l'Épître aux Hébreux, que, que d'entrer dans le sanctuaire. Oui. C est, c est, euh, on était à l'extérieur du sanctuaire, on entre, on entre par le sang du Christ, on entre à l'intérieur du sanctuaire oui, et dans la maison de Dieu. Hein. Dans Donc, la maison de Dieu. On, on franchit un seuil. Et ce seuil est en même temps une ascension. On entre dans quelque chose qui nous dépasse et que l'on va représenter par des termes comme céleste, dans le ciel, dans... Il y a toujours cette dimension de, de hauteur. Et cette dimension de hauteur, on la retrouve aussi très souvent dans une interprétation dont je ne vous lirai, lirai pas d'extrait, mais qui revient très souvent sous la, dans la bouche d'Augustin. C'est le commentaire d'Ephésiens 3.18 de Saint Paul. Quand Saint Paul nous parle de la connaissance de l'amour du Christ, il en énumère les dimensions, la hauteur, la longueur, la profondeur, la largeur. Il y voit la, la croix, Augustin, et il attribue à chacune de ces dimensions une vertu. Et évidemment, la hauteur, la partie haute de la croix, de cette réalité de charité, c'est l'espérance. Et cette espérance entre véritablement dans l'histoire humaine, la transfigure, la transfigure, et Augustin, je vais vous en lire un, un extrait, parle d'une immense tension, l'homme est tendu par cette vertu d'espérance, on a ce, cette image de, de l'encre qui, qui, qui nous tire et qui nous retient, qui nous donne cette sécurité, mais une sécurité qui vient du but, non pas d'un point de départ, mais qui nous vient du but, c'est en même temps le point de départ, mais ici, c'est l'esprit. Pour nous, c'est le but. Voilà. Pour nous, c'est le, le but. Et en même temps. Euh... C'est notre origine. C'est notre origine. Et donc, ce lien qui nous attire, on peut en parler en termes de grand désir. Et Augustin aime souligner combien les siècles et les siècles avant le Christ ont attendu, ont désiré, ont appelé de tous leurs voeux la venue du Christ. Et après l'ascension du Christ. Toute l'Église continue à vivre dans ce désir, à vivre dans cette tension vers vivre avec le Christ de façon, euh, de façon sans faille, c'est-à-dire entrer dans, dans le royaume. Je vous lis un, un extrait d'un un commentaire sur le psaume 118. Depuis l'origine du monde jusqu'à la fin, ce désir n'a pas été interrompu. Il n'a pas été interrompu un instant. Et là Augustin introduit une hypothèse, sinon pendant le temps si court que le Christ a vécu avec ses disciples, en sorte que c'est à tout le corps du Christ qui gémit ici-bas que l'on peut attribuer ces paroles du psaume 118, mon âme languit après ton salut et j'ai mis mon espoir dans ta parole, c'est-à-dire dans ta promesse. Et cette espérance nous fait attendre avec patience ce que nous croyons sans le voir. Encore ici, nous lisons dans le grec, le grec de la citation qu'il vient de faire, de Romains 8, 25, le verbe que nos traducteurs ont rendu par surespérer. Encore ici, donc, nous attendons avec patience ce que nous surespérons. Sans doute parce que cette espérance est au-dessus de toute expression. Il y a vraiment cette dimension surnaturelle de ce désir de surespérance. alors vous l'avez entendu ce... il arrête en fait il imagine peut-être qu'on peut arrêter ce désir juste au moment de, de l'incarnation ce n'est pas tout à fait sûr dans la mesure où on le sait l'incarnation du Christ, la chair du Christ a été très souvent un voile pour ceux qui vivaient autour de, autour de lui peut-être que pour la Vierge Marie cette espérance s'est vraiment arrêtée à ce moment là, c'est une hypothèse et ce qui est très beau aussi dans cette dans ce désir augustin l'applique après l'ascension aussi dans le christ tête le christ qui est auprès du père à la droite du père qui est notre tête eh bien espère la réunion évidemment il ne peut pas, être, ne peut pas y avoir de, de corps décapité donc il espère que tout le corps soit réuni que tous les membres les uns après les autres le, le rejoignent, et il y a une forme d'espérance du Christ au Ciel. Et je finirai en, en donnant une, un dernier texte, le dernier texte d'Augustin, très émouvant, c'est, nous avons parlé d'une histoire pétrie par l'espérance, l'histoire c'est une marche, ce n'est pas un cycle, on avance, il y a une progression, comme sur le, le tympan de, de Conque, on avance et certains sont en tête, comme la bienheureuse Vierge Marie, elle est en tête. Eh bien, cette marche, elle ne peut pas se faire sans l'espérance. Et, et Augustin voit vraiment dans l'espérance ce qui donne la force à cette marche-là. Je vous lis un extrait du psaume, du sermon 158. « L'espérance est nécessaire aux voyageurs, c'est elle qui le soutient sur la route. Car s'il supporte courageusement les fatigues de la marche, c'est qu'il compte arriver au terme. Qu'on lui ôte cette espérance, ses forces s'affaissent aussitôt. Cela nous fait voir que l'espérance actuelle nous est nécessaire pour pratiquer la justice durant notre pèlerinage. Pas de pratique de la justice sans espérance. Je trouve que là, ça rejoint... Complètement le, le propos de notre d'hier, de notre le moindre acte de justice que nous faisons, s'il n'est pas animé aussi par l'espérance, il ne tient pas d'une certaine façon. « Écoute l'apôtre, en attendant l'adoption, nous gémissons encore en nous-mêmes. » Romain 8, 23. « Quand il y a encore gémissement, peut-on reconnaître la, fé la félicité dont il est dit dans l'écriture Plus de fatigue, ni de gémissement. » Ainsi, dit saint Paul, nous gémissons encore en nous-mêmes, attendant l'adoption et la délivrance de notre corps. Nous gémissons encore. Pourquoi C'est que nous sommes sauvés par espérance. Or, l'espérance qui se voit n'est pas de l'espérance. Qui espère ce qu'il voit Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec patience. L'exemple qu'on n'a peut-être pas assez suffisamment abordé, par excellence de cette espérance, c'est les martyrs. C'est avec patience que les martyrs ont mérité la couronne, aspirant à ce qu'ils ne voyaient pas et dédaignant ce qu'ils souffraient. Et il disait avec amour, qui nous séparera de l'amour du Christ L'affliction, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le glaive Car c'est à cause de toi. Et où est-il celui à cause de qui car c'est à cause de toi que nous sommes mis à mort durant tout le jour. Où est-il enfin celui à cause de qui Heureux ceux qui y ont cru sans avoir vu. Tous les martyrs qu'on pense à Félicité et Perpétue en Afrique, eh bien, ne voyaient pas sous leurs yeux celui à cause de qui elles acceptent les souffrances atroces de leurs martyrs. Voilà qui indique où il est. Il est en toi, puisque ta foi y est aussi. L'apôtre nous tromperait-il tromperait quand il dit que par la foi le Christ habite en nous, Éphésiens 3, il y est aujourd'hui par la foi, il y sera dans l'éternité sans voile, il y est par la foi tant que nous sommes voyageurs, tant que nous poursuivons notre pèlerinage, car tant que nous sommes dans ce corps, nous voyageons loin du Seigneur, puisque nous marchons par la foi et non par la claire vue. Ce qui est frappant dans, dans, dans ces textes, que, cette petite collection -là que tu viens d'assembler, euh, c'est qu'en en fait, on voit l'espérance euh, euh, donner à la vie humaine la valeur d'un pèlerinage. C'est-à-dire que là où la vie humaine, sinon on ne sait pas où elle va, ou en tout cas peut-être simplement vers la mort, ou peut-être vers rien, ou, ou peut-être que faut-il vivre, euh, s'accoutumer à n'avoir aucune espérance et vivre comme si euh, c'était un simple temps gratuit donné et qu'après ça serait fini, ça serait le néant. Et là, au contraire, on a, on a vraiment l'espérance, en fait, elle transforme complètement tout ce regard sur la vie humaine comme étant un chemin de pèlerinage, un chemin de voyageur, pour reprendre l'expression habituelle hein, la, euh, des, des pères, mais un chemin de pèlerinage au sens où on a franchi un seuil, c'est-à-dire qu'il nous a fait entrer dans cette nouvelle vision, et en fait on est saisi par ce désir permanent, on est euh, par cette espérance qui cherche à aller au-delà du voile, à mm -hmm. au -delà, euh, qui cherche à percer le voile de la foi, mais qui pour l'instant est encore mm -hmm. placé face au voile de la foi. Euh, on est face à, à, à ce chemin d'ascension, mm -hmm. hein, ce chemin est vécu comme une ascension, comme une... Mm -hmm. euh, d'une élévation mmh. progressive, ou en tout cas, de cette tension vers le ciel. Mmh. On a, tout cela, en fait, reconfigure le sens de la vie Absolument. humaine. Absolument. Et je crois qu'Augustin insisterait aussi sur le fait que ce pèlerinage ne se fait pas sans que, en soi le Christ est déjà présent, d'une certaine façon. C'est-à-dire, on, on pèlerine vers la patrie, le Christ qui est la patrie, mais on y pèlerine en empruntant la seule voie, qui est le Christ lui-même. Je suis la voie. Et comment cette voie est aussi présente à l'intérieur de ceux qui sont sur cette voie, qui sont sur ce chemin, c'est la foi. La foi dans le cœur, qui est pour Augustin le Christ présent, dans le cœur du chrétien. Le, le Christ a vraiment éprouvé notre vie humaine pour la transformer en un pèlerinage vers Dieu. Pour la transformer de l'intérieur, oui, en un pèlerinage réel vers, vers Dieu. Mes chers frères, le, le moment de l'épilogue est venu. Avant de refermer notre carnet de sonneries, je voudrais évoquer les raisons théologiques qui nous ont conduits à commencer d'y écrire, c'est-à-dire les raisons vues du côté de Dieu. La première raison fut aussi la plus pressante pour s'engager dans ce « d'hier ». Je veux bien sûr parler de l'épidémie du coronavirus au moment où il connut sa première expansion mondiale au printemps de l'an 2020. Sans que nous sachions alors quelle serait la gra leur gravité, des temps douloureux et pénibles s'annonçaient, la mort allait rôder et si Dieu permet que de tels temps surviennent, c'est précisément parce qu'ils sont des temps où sont mises à l'épreuve nos raisons de vivre. Où est mon trésor et donc où est mon cœur est-il vraiment attaché au ciel par une encre immobile Sinon, pourquoi s'étonner d'être ballotté en tous sens par l'écume du monde Il y avait donc un urgent besoin de raviver notre espérance et pour cela d'écouter Dieu nous en parler et nous expliquer comment il la suscite et l'affermit en nous. Nos rencontres quotidiennes sur l'espérance répondirent à une deuxième raison. Beaucoup pressentent que l'épidémie du coronavirus, sera un moment de basculement. On ne peut prédire comment ce basculement s'opérera, ni son étendue, ni sur quelle durée il s'étendra. Ce qui est en train de basculer, en revanche, est assez clair. Nous arrivons à la fin de la grande période de la sécularisation du christianisme occidental qui aura duré plus de deux siècles. Voici comment le cardinal Journet décrivait cette période en 1969 dans ses entretiens sur l'espérance. Je le cite. Voici qu'au seuil des temps modernes, l'idée d'un sens de l'histoire, d'un progrès et d'une croissance dans le temps, cette idée chrétienne, du plan de l'histoire sainte où elle a toujours régné, a réussi en quelque sorte à se réfracter sur le plan de l'histoire profane du monde pour lui communiquer une impulsion nouvelle. Tel est bien, en effet, la façon normale dont le christianisme demande à illuminer et à féconder les civilisations. Mais qu'est-il arrivé Partout où la foi théologale s'est obscurcie, le processus normal de christianisation de la culture s'est altéré. Il a fait place à une ambition insensée, celle de résorber le christianisme lui-même dans la culture, la religion révélée dans la raison philosophique. L'Église, royaume qui, bien que dans ce monde n'est pas de ce monde, l'Église donc dans la substance des royaumes de ce monde. Cette folle poussée, dont on peut suivre la progression depuis Leibniz et Herder, compte jusqu'à nos jours, semble à première vue exalter merveilleusement la destinée humaine. En réalité, elle travaille à sa désagrégation. Quand les cultures et les civilisations au lieu de se laisser illuminer d'en haut par un royaume qui leur est transcendant, tente au contraire de l'engloutir en elle et de se substituer monstrueusement à lui, alors les idées chrétiennes dont elles s'emparent, désorbitées et dénaturées, cessent d'être pour elles des principes de vie, elles les affolent, elles deviennent en elles des explosifs et les précipitent à la catastrophe. Fin de citation le cardinal Journet écrivait en homme encore confronté aux grandes espérances sécularisées dans leur forme totalitaire. Il avait connu le nazisme et organisé de Suisse la résistance spirituelle. Il connaissait l'expansion mondiale, virale en quelque sorte, du communisme, que ce soit en URSS, en Chine, à Cuba, au Vietnam, en Amérique du Sud. Trente ans plus tard, les espérances dans le communisme finissaient de s'évaporer et tous les régimes qui s'en réclamaient encore cherchaient les moyens de se transformer pour se survivre. Trente ans plus tard, en 1997, le pape Jean-Paul II publiait son ouvrage « Entrer dans l'espérance ». Il présentait l'urgence de retrouver la seule espérance qui ne déçoive pas et qui ne se bâtisse pas sur des piles de cadavres. Mais il fut peu écouté car une, une nouvelle espérance sécularisée était en train de triompher. Après les totalitarismes durs, assis sur la violence politique, devait venir le totalitarisme du doux esclavage, de la satisfaction des désirs. Devait venir l'espérance de la technique pour tout et de la consommation de tout. Cette espérance nous promettait l'avènement d'une société mondiale sans frontières et sans limites, un grand tout d'humanité fluide, de morale molle et de spiritualité évanescente, le grand mouvement du salut de toute l'humanité par toute l'humanité. C'est cette espérance en forme de Babel postmoderne qui a commencé d'être ébranlée depuis quelques années et que le minuscule petit virus venu de Chine menace de faire basculer. La Babel postmoderne tiendra-t-elle encore longtemps Il est difficile de le savoir. Mais ce qui est certain est l'échec prochain de cette nouvelle forme d'espérance politique Saint Jean l'espérance chrétienne. Son châtiment est sur elle. Ce qui est certain est que l'échec des espérances sécularisées, effondrées sur elles-mêmes, les unes après les autres depuis deux siècles, va laisser un grand vide existentiel, un dégoût de vivre collectif. Il est donc urgent d'appliquer le remède de l'espérance de la vie éternelle. Et pour que le remède soit appliqué, il faut des témoins de cette espérance. Et pour être témoin de cette espérance, il faut en vivre. Telle était la deuxième raison de ce d'hier. La troisième raison théologique à ce d'hier est plus gratuite et plus légère. Nous avons l'habitude de nous encourager dans la foi et dans la charité, mais peu dans l'espérance. Et pourtant, et pourtant, espérer fait tant de bien à l'âme qu'il n'y a vraiment pas de mal à se faire un tel bien. Notre carnet de sonneries ainsi se conclut avec 33 d'hier, 33 épisodes consacrés à éclairer notre foi par l'enseignement que Dieu nous a laissé. Nous sommes loin, très loin, d'avoir découvert tous les trésors contenus dans les Saintes Écritures nous n'avons pas non plus épuisé les différentes facettes de cette vertu et du don de l'Esprit-Saint qui lui est attaché, le don de crainte. Nous avons peu exploré les nombreuses voies par lesquelles on perd l'espérance dans notre monde actuel, mais nous avons cependant indiqué certains chemins de conversion pour la retrouver. Je vous remercie, chers frères, pour des discussions qui furent toujours éclairantes et réconfortantes. Et euh, j'accueille avec joie ici le frère François qui nous a rejoints. Merci d'abord à toi, frère Renaud, pour les propositions de textes bibliques et leurs commentaires. Peut-être veux-tu ajouter une dernière phrase Merci, frère Emmanuel, d'avoir mené les d'hier, parce que c'est vraiment quelque chose dont nous avions besoin dans cette situation, tout simplement de, de puiser à la source de la vérité dans les Saintes Écritures, dans la grande tradition de l'Église, parce que c'est là que ce sont les canaux que Dieu nous donne pour grandir dans l'espérance. Et d'une certaine manière, cette situation où nous sommes, un petit peu livrés à nous-mêmes dans notre couvent, est un moment justement de, de retraite intérieure pour justement redécouvrir ce trésor de l'espérance qui nous habite, mais que souvent, nous nous peut-être ensevelissons sous d'autres préoccupations. Au fond, ce temps paradoxal est un moment de, pour creuser intérieurement et de faire grandir cette espérance qui nous habite. Et donc, je te remercie, je te remercie frère Eric, je te remercie frère François, parce que, évidemment, nous sommes dominicains. Donc nous devons partager les biens les plus hauts, c'est-à-dire les biens de la contemplation. C'est ça qui fait notre vocation. Alors merci aussi à toi frère Éric pour avoir orné la lecture des textes bibliques des, de quelques perles issues des pères de l'Église. Peut-être veux tu toi aussi nous dire un, un mot. Tout comme frère Renaud, merci beaucoup frère, frère Emmanuel. J'aime beaucoup le terme de, de perle, merci beaucoup de l'utiliser. L'idée est vraiment celle de, de la perle, qu'on enfile. Je crois que vraiment la tradition des pères de l'Église est faite pour nous accompagner... En, en, en se faisant soi-même, intérieurement, chacun, j'invite vraiment chaque auditeur à le faire, à faire des collections comme ça, de petites citations, qui, qui, qui les aident à tenir, comme, un, voilà, comme, un, le, comme le chapelet. Et moi je rends grâce surtout aussi pour ce temps de, voilà, de prédication, de communion, une prédication en communion, euh, et j'espère que cette communion que nous avons expérimentée par ces dières euh, sous, soit communiqué par, par ce, tous ceux qui, voilà, tout, vous tous, qui, qui avez pu euh, l'écouter aussi, que voilà, c'est ainsi, je crois, qu'il y a la grande espérance de l'Église, et j'y crois beaucoup, autant que l'espérance individuelle, entre mmh. guillemets Merci aussi beaucoup à toi, euh, frère François, pour avoir euh, replacé nos réflexions dans euh, les grandes perspectives de la sagesse chrétienne et pour avoir éclairé les, les défis de notre temps. Et peut-être veux-tu... Aussi, dire oui, en... ben, merci, au contraire de m'avoir accueilli euh, à ce micro. Euh, euh, les paroles de euh, l'abbé Journet que, que tu as, as citées il y a quelques instants, je crois, expriment bien la, la perspective dans laquelle nous nous trouvons. Euh, je crois que l'enjeu, si vous voulez, c'est que, euh, précisément, ces quelques journées que nous avons pu vivre très spécialement, que nous vivons encore, dans cette espèce de réclusion euh, forcée, euh, sont évidemment l'occasion de, de se retourner vers, et de se tourner vers euh, le principe le plus haut de toutes les, de toutes les affaires humaines, c'est-à-dire Dieu lui-même. Euh, je pense que tout le monde aura compris qu'il ne s'agit pas, euh, comme ça, cela d'ailleurs nous est reproché quelquefois, ou ça puisse se produire quelquefois dans le passé, de retourner à l'Église parce que les affaires humaines tournent mal. Hein. Non il s'agit, je crois, justement, beaucoup plus profondément de retrouver le seul sens véritable que les affaires humaines puissent avoir. Hein euh, et c'est ce, ce que Journée disait, justement, hein, tout à l'heure. Euh, et c'est pour cela que je crois que ces rencontres que nous avons pu avoir, euh, comment dire, ne doivent pas simplement être un, un moment pour occuper ce temps particulier mmh. que nous avons vécu, mais... Euh, l'occasion de remettre au fond euh, véritablement euh, le Christ et la révélation que Dieu nous a fait de lui-même et de ce qu'il veut faire avec nous au cœur de nos réflexions et au cœur de notre vie. Euh, il y a quelques jours, euh, euh, on avait retrouvé ce, un texte de, de, de Saint Maxime le Confesseur hein, qui, qui parlait euh, de l'attitude de Dieu en répondant justement au fond à... Euh, au refus de l'homme de, de ce qu'il lui avait offert et il disait qu'il répondait par l'incarnation du Verbe et provoquant par là une épidémie de Dieu, hein, puisque c'est le terme grec qu'il utilisait, épidémia. Hein. Euh, je crois vraiment que ces quelques rencontres auront atteint leur but si nous savons un peu mieux répondre à cette épidémie méchante euh, venue de euh, euh, la nature corruptible. Euh, en retrouvant euh, l'épidémie de Dieu dans notre vie et dans notre monde, et parmi nous. Merci à tous, et pour vous, auditeurs qui nous avez suivis, que Dieu vous garde fermement attaché à l'encre du ciel, spécialement dans les temps qui viennent, et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et teram.